Bienvenue dans la présentation de ma communauté métavers dédiée au jeu de rôle de KPDP. Dans cette salle, nous créons les personnages via l'interaction avec les objets. Comme ceci, on accède à tous les outils utiles, comme la feuille de personnage par exemple. Donc, tout le monde peut y avoir accès en visio collective. Ainsi que les aides de jeu. Et ensuite, quand tout est prêt, que les règles ont été posées, le groupe est formé, nous allons sur site. Alors, ça change un peu des plateformes habituelles, puisque on se déplace avec le meneur de jeu. <rire> euh, C'est presque du GM. Et, donc voilà quelques exemples d'interaction avec les cartes. Ici, on est Là où habitent les personnages. Voilà. Donc, on a différents accès possibles. En rez-de-chaussée, étage. Voilà. Et donc, tout ça en groupe, ou séparément. Ce qui n'empêche pas d'être toujours lié par le son, le chat ou la visio. Et. Aussi qu'on interagit sur cette carte lors des déplacements dans Paris en sachant qu'on peut aller sur différents lieux de la capitale à l'époque des Mousquetaires voilà ah, j'espère que cette présentation vous a plu euh, tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo vous pouvez venir visiter à tout moment. D'un simple clic, à bientôt